Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef de la chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les élèves adolescents ou adultes qui ont un niveau débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer communication progressive du français avec 270 activités réalisées par Claire Muquel de l'édition Clé International. Alors aujourd'hui, on va voir encore un cours, de, un, un acte de parole exprimé des intentions des projets. La situation que je vous propose, c'est à la banque. Et bien sûr, côté grammaire, on va voir le futur simple. Alors, tout de suite, passe 52. Alors, ici, c'est une situation de communication nouvelle. C'est à la banque. Ici, il y a deux personnages qui sont normalement dans une banque, Félix et l'employé. Alors, Félix est venu à la banque pour avoir quelques informations et l'employé va répondre gentiment à toutes ces questions.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 Maximum d'accord, mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Alors, Félix est venu à la banque pour ouvrir un compte d'épargne, alors, il a l'intention d'acheter une maison, un appartement. Il doit d'abord faire des économies, alors il a l'intention d'ouvrir un compte d'épargne. Pourquoi il a l'intention d'ouvrir un compte d'épargne Parce qu'il a des projets, comme acheter une maison, un appartement. Alors, il va faire bien sûr des économies. Il va commencer par 100 euros maximum. Alors, l'employé accepte sa demande mais à condition, s'il veut tout simplement changer le montant, il n'y a pas de problème. voilà Et on va voir maintenant cartèque, grammaire, vocabulaire et manière de dire. On va commencer par manière de dire. On dit, vous avez des projets, on dit j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, plus l'infinitif. « Peut-être, probablement un jour ». Alors, j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, peut-être, probablement un jour. Encore une fois, j'aimerais, je voudrais, j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, peut-être, probablement un jour. Plus J'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite et je pense plus l'infinitif et les autres expressions comme peut-être, probablement un jour, plus futur simple. Alors euh, on parle un peu du futur simple. Alors euh, vous connaissez tous la terminaison du futur simple. C'est par exemple je parlerai, tu parleras, il parlera, hein? nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Même exemple pour aller, on dit j'irai. Être, je serai, je serai, tu seras sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, saurons. Comme l'exemple de pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, il pourrons. Comme l'exemple de faire, je ferai, tu feras, il fera. nous ferons, vous ferez, il faudra. Le verre voir, je verrai, le verre venir, je viendrai, j'achèterai. Félix, ici. Elle a l'intention d'acheter un appartement ou une maison. Il dit, j'achèterai soit un appartement, soit une maison. Alors, vocabulaire, on a la banque, le compte courant. Et il y a le compte d'épargne. Le montant veut dire la somme, la somme d'argent, le chèque ou le chéquier. Alors, euh, donnez-moi s'il vous plaît le chéquier, le plein de chèques, la carte bancaire ou la carte bleue. France, il y a la carte bleue. Payer en espèces ou en liquide. C'est la même chose. Un prélèvement automatique. C'est-à-dire une somme d'argent prélevée automatiquement chaque mois. Un virement. Un versement. Allez monter un compte. C'est ce qu'on appelle verser Un virement, ça veut dire euh, tirer. Faire des économies. Voilà. Par exemple, Félix a... Euh, on va faire des économies à la banque. Alors c'est pourquoi elle va avoir un compte d'épargne. Alors la banque, le compte courant, le compte d'épargne, le montant ou la somme, le chèque, le chéquier, la carte bancaire, euh, payer en espèces, en liquide, un prélèvement automatique, un virement alimenter monter un compte pour faire des économies. C'est ça. Alors, pour... Hum, C'est ça. On a déjà vu euh, aujourd'hui la euh, dernière, dernière leçon de communication. Il s'agit de faire euh, des économies... Faire des, voilà. Exprimer euh, les intentions des projets. Alors, ici, Félix est venu à la banque pour avoir des informations. Il a l'intention d'acheter, par exemple, une maison ou un appartement. Alors, il va faire des économies. Il a l'intention de faire des économies. Voilà. Il aimerait bien acheter une maison ou un appartement. Alors, j'aimerais bien que vous partagiez ce... cette vidéo partout au monde, de cliquer sur euh, « Abonner ». C'est le côté abonnement, s'il vous plaît. Et aussi, mettez des likes. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveaux. C'est avec vous, monsieur Subdalel, de la chaîne du TV. Merci beaucoup pour votre attention. Hein. J'aimerais bien que vous euh, partagiez cette chaîne partout au monde. À la prochaine.